C'est gens comme vous que la terre est en perdition, qu'il n'y a plus d'oiseaux pour voler, qu'il y a des canettes de bière partout, que les eaux sont polluées, sont vertes, sont jaunes, mais pas bleues. Il n'y a plus de nuages, il fait trop chaud l'été, il fait trop froid l'hiver. On crève tous Arrêtez, ne l'écoutez pas, il est encore temps Arrêtez Les oiseaux non plus, ne chantent plus Les chiens nobles n'aboient plus Il n'y a plus de poissons dans les rivières Il n'y a plus rien, c'est le néant mais il est encore temps, écoutez-moi, moi, moi. ne l'écoutez pas, elle, surtout pas Jamais content en fait hein. Non jamais content. Carrément méchant, jamais content. Ah vous la connaissez pas celle-là hein? si C'était pas un coca, ça va pas se boire, ça va pas se voir. C'est un coca, un coquin, Un coca Un coca Ah j'ai compris un coca pour boire, un coca, ok. Un cocard. Voilà, vas-y. Et tu vas pas les écouter ces deux petites Ces deux petites merdeuses là Tu les connais à peine Tu devrais retourner avec les autres là-bas euh, pardon pardon pardon Qu'est-ce que tu viens de nous embêter Je viens déranger parce que j'ai découvert mon ami comme ça Allongé et sans ses amis Qu'est-ce qu'il fait là ben... Ouh là là. C'est compliqué à expliquer mais c'est pas trop ton problème donc retourne chez toi Mais comment ça retourne chez toi je suis très bien ici là. Oh, oh, vous arrêtez là Ah c'est beau toi Je devrais retourner avec les là, autres. Voilà, a... rentre vers toi, si tu veux pas te savoir ici. Maintenant tu rentres chez toi, ok Aïe aïe aïe Aïe aïe aïe Aïe aïe aïe Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe c'est chez moi Mais Il n'y a pas de porte C'est normal, c'est la nature. Oh ah. C'est ce que tu manges Oui. Oh les tomates Les tomates hein. Qu'est-ce que c'est ce machin là C'est pour le vin, il ne faut pas toucher. On va ne rien toucher finalement. Hein. Ouais c'est vrai, on peut rien toucher ce soir hein. Non, je veux. Mais c'est pas trop bien de vivre dans la forêt. Ben non, c'est juste de savoir ça. Tu veux quoi Je veux tout, moi. Non Arrête Repose ça Tes fruits tu ne les as pas gagnés Et il faut que tu saches que pour avoir quelque chose, tu dois avoir travaillé Tu ne dois pas prendre C'est quelque chose Vous autres les adultes, vous avez mal éduqué les enfants Vous leur avez transmis des mauvaises manières Et voilà ce que ça donne tu vas apprendre à partager D'où tu sors, lui Je suis ta conscience Tu sors de quelle planète, toi Moi, je dis ce que j'ai à dire Je suis une sorte de conscience pour toi Conscience Oui Prise de conscience Voilà Mais d'où tu sors, lui, vraiment Il faut que tu apprennes à partager Et tout ce que tu as, tu dois l'avoir gagné Pour ça, il faut travailler Tu ne le comprends pas pour bon, moi, j'ai pas, hein. Non, non arrête Attention La nature reprendra ses droits Écoute-moi bien repense vie C'est complètement fou La nature reprendra ses droits est repense vie surtout, hein C'est trop beau, j'aime trop Parce que c'est la nature Ah Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de, a pas de, de gaz... C'est la a... nature C'est la nature monde, Oui tu veux oui. Moi, je veux un matelas. On a plan, mais on est dans, dans la, la nature. Ah oui c'est vrai, on est dans la nature, oh là là. Alors bah on va dormir euh, par terre, je vais dormir par terre. Tu veux qu'elle un hein. petit grotte Tu que ici, pas par terre. Bon bah ok, Hé, oh, oui. Hey, Rick, ici la rivière, elle n'est pas polluée. Hé, hey, mais ça veut dire qu'on pourrait se laver ici. Oui. Et alors Vous croyez qu'autant des cavernes, j'avais le confort Il y avait avec le rien, dans des pierres il vivait quand même. Et peut-être mieux que nous. Enfin mieux que vous surtout. Les ce qu'on au confort. Ça va vous jouer un tour. Bientôt, vous n'aurez plus rien. Plus rien. Plus de ici, plus de voiture, plus de matelas, plus de sommier, plus rien, plus de lit. Non mais tu te prends pour Robin Sonculé ou quoi Non, pas du tout. C'est pour toi. C'est pour vous que je le dis. Pas pour moi. Moi, je suis hors de tout ça, hein. C'est ah vrai oui, ça se voit, hein Mais ben oui, mais vous allez voir ce que je vous dis, hein À ne pas faire attention à l'environnement, à rien, euh, vous allez tout perdre, hein. Alors habituez-vous à ça Ah, oh, mais moi, ça me va, hein. Ah, voilà Moi aussi Prends exemple sur la jeunesse, la sagesse vient d'eux. Tu verras ce que je te dis. Mais en attendant, il n'y a pas de matelas toujours pour moi pour dormir. C'est normal, moins, tu dors quelque part, tu devrais être content. Oui, voilà, encore une parole sage. Tu veux t'arrêter dans la rue Tu es abrité ici, tu vois, du vent, du froid. C'est tout ce qu'il te faut finalement. Mais ça, tu ne t'en rends pas compte. Si tu es t'es pas content, ta terre, elle est au dessus Voilà. Exactement. Pour moi, le choix est vite fait. Hein. Ah oui, normal, c'est l'habitude. Tu viens d'une autre planète. Qu'est-ce que tu en sais Tu me connais Moi je te connais mieux que tu ne me connais. On n'a pas les moutons ensemble. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Je t'observe. Je t'observe depuis longtemps. Ah ben Observe-moi. Voilà. C'est beau, hein Je ne vais pas en juger. Hein. Mais par contre, je peux juger de, des actes que tu, que tu poses, hein, de ta façon de voir le monde. Et crois-moi, c'est pas forcément la bonne. Mais qui es-tu, toi, pour me juger Tu comprendras plus tard. Quelqu'un qui veut simplement t'aider, mais qui n'arrive pas à le comprendre. Elle a tout compris. Je pense que tu devrais écouter ce de monsieur passé. Il n'a pas tort. Tu comprends vous avez compris, ben, oui, ça fait on a compris hein. tu vois elles ont un cerveau plus rapide que le tien et alors là encore rongeons de la graine des graines de quoi des graines de cerveau des graines de cervelle de cellules grises il s'en manque un petit peu hein mais ça va venir Rien. Tu Pas de me coucher maintenant. Ça est prête Merci. Merci pour tout ça. C'est très gentil. Hein. Je commence à comprendre maintenant. Hein, je vous ferai bien Et bon repos. Merci. La nuit porte-conseil. Merci. Bon bah bonne nuit aussi. Venez. Bonne nuit, tout le monde. Viens, je suis ventre maman. T'inquiète pas, il de est Coucou, maman Tu le vin, tu le vin. Mais... C'est bon, c'est bon le vin. C'est quoi Tu comprendras quand tu pourras en boire. es complètement ivre. Non. Si, ça te voit ta tête. Ça te plaît pas Non, ça me plaît pas que ma mère elle boit. Mais j'ai pas besoin de toi. Voilà. Ça va Comment tu t'appelles La sauvage jaune. Viens là Viens là Allez, viens Viens avec moi La sauvage jaune Oui. Mmh. Pourquoi Parce que je vis dans la forêt. Tu ne te rappelles pas ton prénom Oh Oh, petit. Oh Tu voudrais de moi toi Si je m'occupe bien. Si je m'occupe bien de toi. Après, tu, auras, tu auras ce que tu veux Tu auras un lit avec des coussins, t'auras une douche chaude. Tu auras une famille. Moi, je préfère la jungle. T'as pas de famille dans la jungle. J'ai les animaux moi. que je vu longtemps dedans. Donc t'as pas essayé autre chose Peut-être qu'autre chose ça serait bien, non Je sais pas. Tu veux pas essayer autre chose Juste un peu oui. Non Tu verras, je t'aimerai encore mieux que ma fille. t'as raison les enfants c'est pas bien on est mieux tout seul allez ça va aller c'est bien mieux de s'y coller tu trouves pas Voilà ce qui arrive à cause des mères indignes et puis les pères, ben c'est pas mieux. Ceux qui en découlent sont des enfants à l'abandon, livrés eux-mêmes, qui finissent on ne sait comment. Et puis des gens qui finissent seuls, sans soutien des enfants d'une vraie famille. C'est bien triste. Je Pour le moment, dans pas si longtemps tu ne diras pas ça. Pense-y. Pense-y bien. Pense je m'en tape. Pense-y, je t'ai dit. Je m'en tape. Dommage. Tant mieux. Tu tu viendras de mes paroles. Peut-être pas. Je te le signe en mille. <rire> Qu'est-ce ah, que ça à faire, monter sur un banc dans un espace public pour me faire la morale sur ma consommation d'alcool Allez Maman Maman Maman Maman, j'ai peur C'est où Maman, j'ai peur Viens me chercher Maman Il va me manger Pourquoi tu pleures toi encore Parce que ma maman a bien J'ai perdu ma mère mais c'est normal, c'est sûr elle t'a perdu. Elle a fait exprès, c'est sûr. C'est croisé... pas possible, elle vraie jamais ça. <rire> mais ta mère elle préfère boire. Mais voyons. Je vais t'apprendre la vie moi. Ta vie c'est pas ça, on pleure pas comme ça là pour une bête, une bête, non mais n'importe quoi. Tu croisé quoi Genre le monstre du Loch Ness aussi Maman Mais tu ne pas Pourquoi tu pleures encore là Ma maman m'a abandonné. Mais viens avec moi Vas-y viens Viens avec moi Moi je vais t'apprendre la vie gamin Et la vie on n'appelle pas les parents et on pleure pas Tu pleures encore Tu pleures pas T'as pleurer Allez viens C'était quoi cette bête C'était une petite bête derrière ici et toi, touché, là. Ma mère m'a abandonné. C'est normal. Raphaël Raphaël Ah ça. Ah. Et vous là Vous avez pas vu votre merde de chien là Mais pour qui tu te Je ai mis plein mes chaussures. Merde nature elle a pas créé des chiens. Tu te dis que c'est la merde de mon chien eh ben vous êtes le seul, la seule femme à traîner, à non, non, comme non, ça, la là. Seule, il n'y en a partout. Non, pas du tout. C'est le seul qui serait capable de pondre un truc comme ça là. Qui, je te connais pas toi. Eh ben excusez-moi, je suis le porte-parole de Mère Nature. Je protège les animaux et la nature. Excusez-moi, mais cette chose, ce n'est pas un chien. <rire> voilà, t'as tout gagné, regarde. Maintenant il te le fait devant toi. Voilà, maintenant je suis à dire avec Allez, Un petit pipi en même temps. Allez. J'ai Me... du papier si tu veux savoir pour ramasser. Eh bah, bien ramassez Donc, la base, pas mon... La merde de mon chien ça là-bas Vous utilisez votre jean troué là Mais vous prenez pour qui, je m'habille comme je veux, non ouais. On est en pleine forêt, c'est la liberté, non Et alors vous croyez qu'ils sont libres les petits chinois qui n'ont pas votre jean Bah ramassez bah, là. Où en plein milieu, il y a des bouches ah. qui volent autour hein Allez Eric, viens boire un coup, viens un peu fumer Viens, allez, on a fait un gros pique-nique, on a tout laissé traîner, mais bon, c'est pas grave ne l'écoutez pas hey C'est toi oui. qui nous as tout vus hey Il n'y en a pas d'autres euh, Je n'avais rien laissé pour moi T'en as plus de cigarette euh. On fait quoi là tout. Ah c'est pas possible Il n'y a plus vraiment. rien là Et où sont où les mouflets Je serai Où sont les, mou les mouflets Raphaël Viens nous aider Raphaël, Ils auraient pu, nous servir, ils auraient pu nous servir à boire <rire> Par exemple Ils ouais, <rire> pourraient aller chercher du pinard euh... Il n'y a plus de pinard Et, et oh, toi, oh. tu fais quoi, toi, là <rire> Raphaël Mon maître Accompagne-moi Il, il, il, il est euh, il, il, euh, il est bourré, là Hein Eh Oh as La nature Tomez-la tu hop à ton âge Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Protégé C'est ça, laisse-le dans la nature, on s'en fout Non Comme les bouteilles, on les vide... C'est qui C'est qui C'est qui Raphaël C'est qui C'est a dit C'est qui C'est le père, hein Mon bâtiment Et maintenant vous me voyez et vous m'entendez surtout. On euh, euh, euh, a vraiment trop bu, hein. N'oubliez pas que la paresse est le lit du désœuvrement. Et le désœuvrement, le tiro du crime. Il est vraiment bourré, lui. Et c'est pas au fond de vos bouteilles que vous trouverez la solution à vos malheurs. Oh, ne l'oubliez pas. Perçu, lui. Vous allez voir. Vous vous rendrez compte que j'ai raison. Et dans pas très longtemps. C'est qui qui Ça vient de montrer du doigt. Là. Mais c'est pas bien ce que vous faites non plus là <rire> Attends, attends, attends, il dit quoi lui Et toi, t'es quoi, toi t'es vivant ou t'es mort C'est un mort, hein. <rire> mort vivant, que vous C'est ça Un mort vivant vivant Ouh là là Oh, Lui, bon euh, bon en fait, il fait de la fibrologie, de la fibosologie. On ne prend rien à ce que tu dis. Il faut, il faut, il faut, se, il faut se lever tôt pour rigoler tôt. <rire> Je peux et, vous et, orienter et, vers par le par vrai bonheur. Bon bon mais ça passe pas. par ah. votre volonté. Oh, mémoire et Si tu trouves. Ah, mais toi qui apparaît par magie, tu ne veux pas faire apparaître l'épinard Ça ça, serait bon, ça, Virginie. Parce que j'ai l'impression que tu ouais, en fumes, je hein! Il vais conduire vers le paradis! Ouais. Oh. Eh! Les paradis, les Laisse paradis, les paradis! Ah. Laisse-le parler! Tu n'as pas l'impression qu'il en fume un peu! Oh. Oh. Sûr. Oh. oh! Il fume la moquette! Mais c'est quoi tous ces papiers là par terre? Vous faites quoi avec ça? Pourquoi vous avez tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Quoi, ça oh picolé Vous nous apportez ça, à boire Oui, vous avez oh. ramasser tout ça C'est pas bon pour la nature Oh, ramasse, ça fait ça. ramasse. Ta mère, elle est où elle, oh promène... Là là. Elle, elle promène le chien Non, elle est où ta mère C'est pas sa mère, c'est toi sa mère Et moi sa mère Ramasse, ramasse, ramassez, ramassez tout ça On s'en On va si tous les gens seraient comme vous, on serait peut-être pas encore ici. Les gens, c'est quoi Les gens comme nous. Les gens comme vous qui jettent autant de défiés par terre. Mais tu parles français, toi Parce que Et vous, vous êtes libre comme jamais et.. Jamais c'est qui Tu le connais Et les cigarettes Et les cigarettes Ah mais vous savez qu'il n'y en a plus, vous savez ce que ça provoque Un cancer Et alors et eh bien, vous allez mourir. Et eh ben, vous allez mourir, mourir un plus jour euh, C'est quoi ces gamins là qui veulent nous faire la morale euh, On, on vous dit de faire des choses, vous nous écoutez bon, pas. est bon, encore hein Je pense qu'on est, qu est, qu est, plus... qu est plus intelligent que vous, d'accord Bah oui Bah non Bah oui Tu sais ce que tu dis quoi C'était ah, moi ouais, ça. Et puis quoi encore Tu vas pas me dire moi non non, mais ne reprenez pas tout ça, c'est pas la peine. Laissez-le. Et puis le... si j'étais ça quand vous y êtes. Laisse. Les... Non, laisse pas. Laisse les... là C'est pas un... nous. Comme... On dirait le Joker là, il rigole comme un imbécile. C'est le fils de qui celui-là Qu'est-ce ah, Qu que ça peut faire faire à foutre Ouais, je suis d'accord. Ça peut ça peut être foutre de quoi <rire> euh nous, on n'est pas là pour de rigoler, voir, on est de là bouge. pour sauver la planète. Ah T'as compris ah, Il a une tête à sauver la planète. Regarde, il a une tête à sauver la planète. Qu'est-ce qu'il m'en faire? Vous allez ramasser ces déchets et que vous, vous avez, avez les des les vous, allez... oh, oh. Oh, vous en allez. Même pas la police nous fait ramasser les déchets. Ah ouais, ah on, on peut on bien l'appeler, la police. L'appeler oh, quoi? Le... Moi, moi tu sais ce que je fais, moi, je l'appelle, la police. Avec un couteau, et je l'appelle, je lui enlève la peau. Ils ont la pelade. Mais qu'est-ce que vous faites encore sur Terre En fait, vous êtes complètement fous C'est gazon C'est nous qui nous avons avez... ouais, On vous a fait Parce oh, que qu on tu n'es sais pas sur la tronche On vous, vous a fait mais... à oh, on... tout. Les enfants, ils n'ont pas le dernier mot Les enfants, au moins, ils, ils sont plus pas intelligents pas que h C'est nous vous a... pas qui vous. Qui c'est qui t'a fait venir C'est ta mère on n'a bah, mais... pas demandé non, je... votre av vos avis. Oh, oh. Bon maman, tais-toi. Si a... tu, tu, tu me dis pas de me taire. Si tu te taires. Non, tu oh, me y dis y pas de me taire. Et ça, tu vas. Ça, tout tu vas. Eh Ça va Tu passes un bon moment On se connaît Je sais pas, Virginie, tu me remets pas Virginie. Je sais pas, je suis la mère de la petite Lana, euh, avec qui la petite qu'on vient de trouver dans les bois elle traîne. Non, tu ne tu suis pas Tu crois que je ne te vois pas venir Le nerf Elle connaît pas son prénom la petite, tu crois qu'elle sait ce que c'est l'argent Je crois que je ne sais pas ce que tu fais Mais Tu es un, ah bon t es un escroc Tu es un escroc Tu vois pas Tu es qui Tu es qui pour Et me parler comme ça je suis qui Moi je sais en tout cas que tu es un escroc, tu vas profiter d'une minote pour faire quoi Pour faire 2-3 spectacles de danse Tu lui fais miroiter la Vegas, Tu crois qu'elle m'a rien raconté Allez, circule. Tu l'approches Écoute-moi. Moi, je vais pas rigoler longtemps. Je vais vraiment pas rigoler longtemps. Écoute-moi, je vais l'adopter. Écoute-moi un peu aussi. Moi, je t'écoutais maintenant. Maintenant, tu m'écoutes. Tu n'arrives même pas à élever, tu n'arrives même pas à t'assumer toi-même. Et tu viens me faire le moral à moi. C'est une mère indigne. Ne va pas raconter des histoires. Raphaël, regarde ses parents qui se disputent. Vous en avez pas marre vous n'avez pas marre de vous disputer pour un enfant qui ne veut rien d'autre qu'être libre